Salut Youtube, je suis tombé avec un gros ouf du 95, il voulait me vendre du shit Et finalement on s'est rendu compte qu'il était encore chez ses parents vu que sa mère l'a daronette En live Putain j'ai pas de batterie T'es sérieux Allo petit Ah t'as pas de batterie où ça frérot J'ai pas de batterie dans mon téléphone, pourquoi ah. j'ai besoin à me donner C'est quoi ton téléphone T'as un iPhone 12 Waouh la, la merde, on va chier C'est quoi vas-y on atterrit sur l'hôpital comme s'il y avait plein de shit sur le toit On récolte tout Ah y'a du shit sur le toit de y a du shit sur le toit gros il y a quoi du grind ou du jeune Il y a tout mon pote. Il y a de la caliche je Tu fumes toi, mec Bro. Bah ouais, ouais mec. Si je peux me permettre. Ouais bien sûr, bien sûr. Il de grosses mèches à euh, Montpellier, tu vois. Ouais, c'est un mec de Montpellier. Et toi, toi, toi, t'es où Moi, je suis un... un mec du 92. Arrête. Ah, c'est bien là-bas Arrête. Ah, right. right. Arrête. Y'a y a que des morts tous les jours frère Putain, c'est pour ça qu'il faut allumer des mèches mmh. faut allumer des mèches ma gueule Ah Montpellier y'a des terrains de shit Frérot, Montpellier y'a les terrains vagues de shit Sur et moi, tout. sur moi, sur moi hey. là on passe dans le vrai et à la critère. Tu l'as levé oh, frérot Bah ouais Bah ouais, bah ouais Ah son copain bah il t'a ouais. levé en hein, le suivant il m'a levé comme je l'avais passé. Il me fait rire, j'aime bien. Isabelle de Montpellier. Tu crois que je la connais plus ou quoi Qu'est-ce qu'il y a Isabelle de Montpellier, c'est bien ta sœur Ah non Isabelle c'est pas ma sœur. qu'est-ce que tu racontes là T'es sûr T'es sérieux à dire des trucs comme ça Bah elle m'a dit que c'était ta sœur Shao. Elle m'a dit que c'était la sœur de ouais. Shao. Oh. Et Catherine, c'est pas la mère à Issam Non mais bah, en vrai c'est pas ça ou pas Isabelle Non, c'est pas ma sœur frère, t'inquiète. Ok d'accord. Et attends, maman, attends, attends. Et et et Catherine, c'est ta maman ou ouais. pas C'est ta maman Hein Elle s'appelle ouais. comment ta maman Ouais, t'as.. ta mais trouvé. ta maman, dis-moi le prénom. T'as trouvé, gros, t'as trouvé. Bah arrête, arrête. Oh vas-y, j'arrête de prononcer, ça se fait pas. Aucun calme, Vas-y, win le goulag et on tape un gros morceau de te chier ensemble. Eh bah, je l'ai perdu le goulag, je suis une merde. Non, ah, t'es pas une merde, gros. t'es une grosse merde. Ouais, c'est vrai. Du coup, euh, je comprendrai si tu veux pas payer les 4000 le mec. Mais c'est pas grave. Je t'aime bien quand même. Ouais, Je vais les payer les 4000. Tu vaux pas autant, mais je vais les payer, tu vois. Mais franchement... Franchement, c'est que t'es sympathique. T'as cru quoi Je te trouve plutôt sympa pour un mec de Montpellier. C'est j'ai à attendu des gros losers. Arrête, dis pas ça, dis pas ça. périph extéri extérieur, mais... extérieur, je t'attends avec le fourgon, gros. T'as le fourgon de non, juste un fourgon avec euh, des outils à l'intérieur, t'as vu Ça me fatigue déjà les gars. Je sais que ça reste 5 nous. T'inquiète. Me... <rire> Salut, à aujourd'hui. Il y a pas grand-chose. Coffre vide. Ah il y a pas grand-chose. Ah je captais. a ah les ah ah ah Une ah ah ah ah non, c'est pour moi. T'inquiète, je vais te montrer. Viens, ma poule. Oui. Allez, hop. Ouais. Là, on est en mode. Euh, Game Thrones, mais... là, là, on est en mode euh, sauvage de ouf, tu vois. Ouais, mais là, tu joues sur quoi, toi Sur PC Et Du coup, tu connais pas Norby, sérieux oh. Non, je sais pas c'est qui. C'est une légende, frérot. De quoi il Tu vois, tu viens de te faire norbifier et te pue. Réalise-moi, c'est bon. moi ça pour Norbi. En fait donc... Bon, bien joué, bonsoir. Ah, franchement, je pensais pas que t'es mec de. de... de... de... de... Joueurs, bien joué, bien joué. Ça se voit que t'es un mec de Montpellier là, tu vois, je ressens. Ah, ouais, ça se voit ou pas <rire> Ouais, ouais. Là, là. Ah, oh, dis que t'es une salope, dis voilà. que t'es une salope, dis que t'es une salope si tu veux que je te oh. Oh, oh, dis, je suis une grosse salope et je te réa, va. Oh, dis-le, dis-le, dis-le. <rire> oh, allez, dis-le, allez, dis-le. Je suis une grosse salope. Tu vois, je le savais que t'étais une grosse salope, tu vois. Je dis rien. Allez, viens, mon bro. T'es un bon. de pute. T'as un la pute. <Ta> <rire> la pute. Ah, non, je rigole, en fait, je suis une grosse merde. <rire> T'inquiète même pas. Je t'ai pour qui là Ouais, oh, y'a ton collègue à côté, c'est qui C'est ton mec Oh, ouais. Quoi, c'est ton mec Bingo, t'as trouvé. Non. Oh, passe, le, passe le bisou à ton mec, de ma part. Arrête, tu veux lui parler Tu se bien, mon collègue. Oh, Vas-y, filme-le, filme-le. Je vais lui parler à ton gars. Je te le filme. Si tu veux, je t'envoie <rire> des nids des nids Tu veux Chan, je sens qu'on va vois, partir dans, dans des bails giga chelou les gars. Genre, je, je, je, okay, je, je contrôle plus grand chose, Chant. les gars. Mais toi, t'étais pas chaud c'était un peu T'as pas trop vu. Renaf. à filme file-moi ton oh. gars, filme moi ton gars. Je te le file Vas-y. File-lui le casque. -y. Tiens. Merci, ah, ouais. viande de singe j'ai eu rec pour les subs. C'est comment, show Ah, ça va ou quoi, brigand? Je sens la vie ça va ou quoi, brigand? C'est tout fou. c'est. Ah, tu, ça, as... ça, ça, tu, ah vas tu vas bien? Et toi, gitan, comment ah, tu vas, gitan? Comment ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à Montpellier, vous êtes tous des gitans de, le... de la caravane de vos morts. Hein. <rire> Forcément Qu'est ce qui se passe euh, ouais, ouais salut ah, mon, mon collègue il t'a pris pour un cœur du coup il a pris la fuite Bah normal Vas on va tous mourir ciao. Ah tu descends hein, t'as peur hein ah. là. Eh gros tu, tu m'as pris Tu m'as pris pour un bolos Y'a que, que toi qui te prends des, des façades en hélicoptère cousin Oh merde! Ah, derrière toi! Tu vas mourir, poulet! Tu vas mourir! Eh, hey, bolos. Attends, attends, attends! attends. Ah, tu parles plus là! Vas-y, moi je me trace! Tu vas crever comme un chien! Allez, salut! Oh, Issam! Ta gueule! Ta gueule attends! Ta gueule. Je suis mort de rien. Vers la chatte à ta mère Issam <rire> Les mecs ils vont disjoncter à un moment donné ça devient ça n'importe quoi c'est sûr <rire> C'est le point d'interrogation Excusez-moi oh. les gars Ça se voit qu'il il a, a, a, a pas mauvais cœur, tu vois on va, pas, on va quand même pas lui dire qu'il a une sacoche parce que j'ai quand même envie de. Mmh, qu'il se retrouve pas dans pas la merde jouer à des volets fermés Comme Et un gros geek à Moi, hein. tu as, as déjà regardé une compétition Warzone? T'as vu? Ouais, c'est juste bon. C'est en train de donner des bouteilles d'eau à des c'est ça? Non, c'est qui euh, celui que t'as dit là? C'était quoi son, son pseudo? Ta mère la chaud. Oh, attends une seconde Oh, mec, il y a ta daronne, elle vient d'arriver, je vais lui dire coucou. Ah, oh, attends, tu vas bien va. Ouais nickel Sérieux tu vas bien C'est bien la mère à Issam Ouais la mère à Issam Vas-y je vais te défoncer, <rire> attends je reviens gros. Putain, t'es chaud, t'es chaud. Oh ouais dommage. Bon allez viens, on va être chaud les mecs, parce que là c'est nul. Vas-y eh, vas-y. Vas oh il y a un hélicoptère, ouais. tu, veux, tu veux monter mon petit frérot Ouais vas-y, on remonte. Y'a un mec qui vient de rien juste là. Comment tu vas pas ramasser mes oeufs. Les gars, on, on lui dit qu'on a... On lui dit ou pas Je vais récupérer mon snap. Prendre silence de mort. Oui non, oui non Tu l'as ramassé si on se fils depuis. Râ la râra, râle brigand. Quoi Tire dessus, grosse bah merde va ! Bute-le, bute le, bute-le, il est craque, il est crack Eh hey, sale chien, t'as plus de balle ou quoi Bah oui, j'ai plus balle. de balle, donne des balles de. De snipe Tiens. Ah, merci. Mais t'étais full balle <rire> petite pute va <rire> Oh, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, viens, viens, viens, viens, viens. Ah, Gros, tu m'as trollé une fois, je t'ai trollé une fois, gros Ah, t'as ouais. raison, t'as raison, t'as raison T'as quel âge, toi, d'ailleurs Moi, 27 Arrête Et je me fais troll par des petits gamins C'est grave Attends, prends-moi, prends-moi, prends-moi Voilà, eh, je te préviens Je te préviens, tu colles un truc, hé ouais, fré, Frérot, t'as pas à t'en faire S'il y a un gars sûr, là, si, c'est si, si. Wam. Attends mais t'es où Je suis tombé sur un faire extrait, j'ai eu peur. Oh t'as. J'ai eu peur. T'es fragile un peu un non Ouais, un petit Le genre de mec qui roule en twingo toi. Ouais. Attends, c'est au coin préviens. Ouais. Ouais. Oh dis-lui qu'elle ferme ouais, sa gueule, ouais. gros. Oh dis-lui de fermer sa gueule. Oh dis-lui, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Oh, tu te fais bolos par ta daronne, gros, et je suis en train de tout entendre. Ah, le ménage, t'as oublié, Sam. Ah, boloss, 27 ans. Oh, Tanguy, attends-moi. Oh, le bolossage. Oh non. Bon, tira, suis-moi là, faut que je me mette sur le toit. Ah, les billes, les Attends t'as le temps de finir la game ou je... tu dois faire le ménage là Moi je sais plus Je dois faire le ménage mec Ah t'inquiète t'inquiète Ah vivement sais quoi eh, Laisse tomber fais pas le ménage Prends tes affaires un baluchon et va dormir sous un pont <rire> T'en as rien à foutre fou. C'est toi l'homme le plus fou de me en fait J'ai envie de comprendre J'aimerais pas bien T'as vu la voiture là-bas cousin Une ah balle oui Regarde, Issam, Issam Regarde, 200 mètres, voiture en ah oui. marche, pef Oh, tu lui de fermer sa gueule Vas-y, vas, -y, vas -y, je suis content. Vas-y, bah, ma euh, attends. <rire> Maman, oh euh, merde. Oui. Oh, bonjour, euh... bonjour madame. <rire> oh, Is oh, Issam, Issam. Ah merde, bon, ah, ouais, ouais. tu vas vraiment finir sous le pont, Issam. Pas de travail, tu pars. <rire> tu vas finir sous le pont, Issam, je te l'avais dit, t'as vu <rire> T'es dans... Eh, dans la merde, mais mon attends, gars. Je, je parlais... <rire> attends, je finis ma game. Mais, attends, vas-y, filme-la. Vas-y, filme-la au téléphone, je vais lui parler, tu vois. Tiens, il va te parler, dis-moi. Bon, il va te parler. Ah, il veut pas venir. Non, je veux parler à ta daronne, moi. Viens, viens, mais... Alice. Oh là là là. Vas-y. Bombarde, bombarde. Bombarde. Non, mais, mais comment tu tires autant à côté Qu'est-ce que tu branles là euh, Franchement, là, je sens que je suis une merde. Il est en train de jouer. Là, mais... Il est en C'est de... de... de... de... faut... faut... qui, est ça, qui, là... est qui là, la grande voix C'est le daron, gros En comptant un hein, non. Non. Bah parce que j'en ai besoin Y'a un hélicoptère cousin devant. Je vais sortir là, je vais au coiffeur. Tu vas au coiffeur, tu vas choper du gros te chi ils savent pas eux Bah invite-moi on a mis qu'un sens tout à l'heure. que je les trouve sympathique mec. Tu tires sur qui là Les hélicoptères. Bah ouais Mets-lui la tête Mets-lui la tête ou t'as spé, t'as vu ah ouais, je suis une oh, tasse Pousse-toi, pousse, -toi, pousse -toi. Ouais. J'suis tassé, Oh putain, oh, elle est pas commode, elle est pas commode. T'as entendu le pousse-toi on, on aurait dit un pilier de rugby, la daronne. T'as pas une latte de touchi pour elle Fais-la tirer, fais-la tirer. Oh laisse tomber, fais-la pas tirer. Il faut un banc pour elle, faut un bang. il faut qu'elle se détende, c'est abusé. Vous êtes combien chez toi, gros Vous êtes combien, putain Là. Bon, Il d'accord, là Oh, divi... Oh, merde C'est je... oh, oh, a mangé pas moi. Oh, pas Oh, c'est pas, pas toi Toi, t'as tapé un kebab T'as tapé un kebab Dis-lui que t'as fait un kebab Oh, il il t'emmerde merde, il t'emmerde merde. Pourquoi Il c'est pas toi qui a mangé, là elle accuse pour rien, elle casse la tête Ils Y a l'hélicoptère qui nous shoot, frérot parti c'est bon le il a pas souffert hein. ouais, ah j'entends ah veut pas fermer sa gueule j'entends quasiment plus rien frérot il y a quoi attention je suis trop fort il dit quoi pourquoi ah eh, Issam t'as quel âge en vrai quoi t'as quel âge en vrai moi j'ai 17 ans gros. Tu regardes un peu YouTube ou Twitch Ouais. Mais Moi c'est mon travail, t'as vu Comment Là tu vas sur Twitch, tu tapes Chouachin, t'as vu c'est mon pseudo. Il y a 8000 personnes et tu vas te voir. J'arrête de mentir, je te jure, va sur Twitch. J'ai pas Twitch. Ok, mais bah tu vas sur YouTube, tu tapes Chouachin H1 et tu vas voir que j'ai la même voix et que c'est moi. Attends, on... Ça... comment c'est écrit Chow H1, dit, mais comme dans écrit. mon pseudo là, ma gueule. Chow H1 Ouais, C-H-O-W-H-1. C'est pas toi, mon C'est moi, et c'est moi qui ai gagné les, euh, les, euh, les Worlds gros. La compétition à 100 000 balles. Ouais, c'est la tête de ma mère, je jouais avec un mec qui vivait au Et ouais, j'étais aux ZD20 ma gueule. De... Wesh Alice Wesh t'es un youtuber wesh Ah vas-y bah si, ouais. wesh Wala hey, voilà, fais pas une vidéo sur moi j'ai de plaisir ta mère moi Fils de pute Fais plaisir ma gueule Wesh il a, il a 200 et quelques mille abonnés sur youtube Ah oh, ta vidéo a... <rire> T'as ah, tout ta... le truc des ventes là je sais pas quoi là il était là bas Ta vidéo elle va bien marcher chacal non mais Taïm n'est pas en vidéo, je vais le donner ta merde, moi direct. Oh, tu, es, tu vas rien faire, hein Moi c'est fa... direct. Hey, tu t'es fait bolos pour des courses, gros. Non ah, hein mais regarde, là, tu vas mourir comme une merde. Ah, oh, Vide Vite le lave là, Non je j'en sais carrément. Ah, ouais, non oh, me suis a, a perdu, chacal Arrête, ajoute-moi mon ami, ajoute-moi mon ami. Ouais, j'ai pas trop envie. Ouais, je me casse. Okay, bah, pas grave. Oh, Attends, tu, tu, tu, tu me fais un bisou ou pas Attends, je fais quoi déjà oh, Bonne musique ça, c'est un bon son, c'est un bon son, monte le son, monte, monte le son cousin. Non, c'est pas toi, mon en frère. Fait. Bah si, c'est moi, chacal. Oh, t'écoutes oh, euh, mes vidéos Ah, mais pas de vidéo, hein. je vais te niquer, c'est... Ah oh, t'inquiète pas, on floutera le nom t'as vu. Juste la daronne qui gueule derrière. J'ai 27 ans, oh, j'en ai 17. <rire> oh c'est toi qui a bouffé C'est toi qui a bouffé ta petite chienne là <rire> Quel taré putain. Issa n'est pas un enfant facile. Il va sur les jeux vidéo et fait croire qu'il vend du Toshi. Il demande s'il a du vert ou du jaune. Fait exprès d'être un grand connaisseur. Mais au final Isma n'est qu'un petit chat. Il n'a pas les cheveux coupés. Il fait que se balader avec sa grosse touffe au niveau des pieds. Ta ta ta ta. Tout le monde lui dit que sa daronne, on va la trancher.